Bonjour madame ou monsieur, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que vous écoutez actuellement le préambule de la chaussette parlante qui est une saga mp3 dont vous êtes le héros. Dans celle-ci, vous allez avoir besoin de deux feutres indélébiles, l'un noir et l'autre rouge, une chaussette et enfin une main. Vous voulez dire une vieille chaussette qui pue <coughs> Laisse-moi poursuivre je te prie. Ce sont a priori les seuls accessoires dont vous aurez besoin pour vivre cette aventure. Ainsi bien sûr de quoi écouter cette saga. Mais ça, il me semble que vous l'avez déjà, puisque vous écoutez ce préambule. Euh, excusez-moi, mais à vrai dire, je me pose une question franchement... Ah, mais on peut pas me laisser faire ma narration tranquille C'est que pour tout vous dire, c'est assez important. Bon, d'accord, pose-moi cette fameuse question, alors Ben, euh... Quoi que c'est donc une saga MP3 dont vous êtes le héros Malgré mon statut de chaussette narratrice, personne ne m'a mise au courant. J'aimerais bien l'être... Ah, je suppose qu'il me faut te répondre avant de continuer, sinon nul ne comprendrait quelque chose à cette saga, ni toi ni personne. Donc, pour commencer, je peux tout simplement vous dire qu'une saga MP3 dont vous êtes le héros est une saga MP3 dont vous qui écoutez cet épisode êtes le héros. Ouais, c'est pas gagné cette histoire. En fonction de votre choix, l'aventure pourra se dérouler de différentes manières. Les épisodes ne seront pas écoutés dans l'ordre de leur numéro, mais selon vos décisions. Il sera indiqué à chaque fin de paragraphe audio quel est le prochain paragraphe audio à écouter en fonction de votre choix. C'est assez bien expliqué comme ça ou il faut que je recommence depuis le début pour que tu comprennes tout Il semblerait que ce soit bon, je crois que j'ai compris l'idée. Avant de pouvoir débuter votre aventure, il va vous falloir réaliser quelques petites choses. Premièrement, examinez soigneusement la chaussette. Et s'il n'a pas de chaussette, il fait comment, dis-moi Mais J'en sais rien, moi si vous n'avez pas de chaussettes, vous n'avez qu'à faire comme si vous en avez une, et parler à votre main. De toute façon, on ne vous vendra pas plus pour un fou que si vous parliez à une chaussette. Bon, je reprends. À présent, vérifiez surtout si cette chaussette est vieille, qu'elle ne comporte pas trop de trous. Sinon, il vaut mieux en prendre une plus récente avec moins de trous, voire pas de trous du tout. Si elle pue, vous devriez la laver, autrement votre main va finir par sentir les pieds et ce ne sera pas le pied. Maintenant, cette première mais importante étape passée, vous pouvez passer à la seconde. Enfilez la chaussette sur votre main. J'avais précisé que vous n'aviez besoin que d'une seule main. Mais bon, en fait, je me rends compte que c'est quand même plus simple d'utiliser l'autre main pour aider à la manœuvre. Mais avec deux, ça ne respectait pas vraiment la tradition. En effet, jamais de mémoire de lecteur, je n'ai vu un livre dont vous êtes le héros qui demandait de prendre deux dés, un crayon et deux gommes. Or, nous sommes dans une saga MP3 dont vous êtes le héros. Et ces célèbres traditions devraient aussi bien s'y appliquer, chers auditeurs. Mais, et si l'auditeur est manchot, comment fait-il Si vous êtes dans ce cas, vous n'avez donc pas de bol, mais vous pouvez vous consoler car l'auteur de base de la chaussette parlante a eu la gentillesse de penser à la représentation des handicapés dans les AVH, en proposant dans une autre de ses aventures, d'incarner un héros manchot. Comme ça, au moins, les minorités sont respectées. Vous êtes désormais presque prêt. Il ne vous reste plus qu'à réaliser la troisième étape de votre préparation. Prenez un feutre indélébile. Si c'est le noir, dessinez un gros point au bout de la chaussette pour figurer un nez, puis deux cercles au-dessus avec un point à l'intérieur pour les deux yeux. Si c'est le rouge, vous tracez les contours d'une bouche. Ensuite, retournez au début de ce troisième point de préparation, que vous pouvez réécouter au besoin, et choisissez le feutre de l'autre couleur. Sachez que ceci est la version pour auditeurs pressés. Si vous disposez de plus de temps et ou de talent artistique, il est fortement recommandé de placer des petits détails, comme les cils, les sourcils, les dents, etc., pour que votre personnage ne ressemble pas à l'équivalent d'une figurine non-peinte pour un jeu de rôle. Une fois que vous avez passé avec brio toutes ces étapes préalables, avec une chaussette propre j'espère, sinon utilisez Plouf, recommandé par les plus grands humoristes comme Illikaku, votre personnage est donc prêt, et vous aussi pour vivre l'aventure. Vous pourrez bientôt vous rendre au paragraphe audio numéro 1, après avoir écouté la fin de ce préambule qui n'est en vérité pas encore terminé. Euh, C'est mon premier rôle dans une saga MP3 dont vous êtes le héros, du coup je me pose une question. Mais vas-y, je t'en prie, ce ne serait que la vingtième fois que tu me coupes la parole. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie exactement, rendez-vous au paragraphe audio numéro 1 Je vois, ta question mérite une réponse. Rendez-vous au 1 est une formule qui fait partie de la tradition des aventures dont vous êtes le héros. Elle a été ici adaptée au rendez-vous au paragraphe audio numéro 1, car nous sommes tout de même dans le cadre d'une aventure audio. Dans le cas de cette saga MP3, dont vous êtes le héros, cela signifie que nous vous invitons à aller réécouter le paragraphe audio nommé en fonction de votre choix. Bon d'accord, là vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez que vous rendre au 1. Mais c'est différent, nous ne sommes qu'au préambule, et non à l'aventure en elle-même. Voilà, ce préambule est terminé. Alors allez-y, rendez-vous au paragraphe audio numéro 1. Ben quoi pourquoi est-ce que vous attendez Auriez-vous peur de perdre votre temps Comment Que dites-vous Vous protestez parce qu'on vous demande d'aller directement au premier paragraphe sans qu'il y ait une introduction au préalable Enfin Que vous faut-il de plus Vous avez enfilé votre chaussette, vous avez donc introduit votre main dedans. Vous l'avez bien eu, votre introduction. Ou sinon, vous avez commencé à tricher en ne jouant pas le jeu. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est triste de constater, une fois encore, que quand un auteur se tue à la tâche pour prendre des règles innovantes, en retour les auditeurs n'en tiennent pas compte. Alors s'il vous plaît, mettez-y un peu de bonne volonté Dépêchez-vous d'aller enfiler votre chaussette si vous en avez une, puis passez à l'étape 3. Ensuite, rendez-vous au 1. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 1.